Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le test U de mann Whitney sur PSPP. De façon générale, pour comparer deux groupes indépendants sur PSPP avec un test non paramétrique, vous avez deux options. Soit vous utilisez le test de Kruskal-Wallis qui fonctionne très bien même avec deux groupes, j'ai déjà fait une vidéo sur ce test. Soit vous choisissez l'option syntaxe de PSPP pour utiliser le test de mann Whitney. C'est cette dernière option que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ce test peut être considéré comme l'équivalent non paramétrique du T de Student pour échantillon indépendants. Il s'agit donc de comparer les moyennes de deux groupes différents. On pourrait par exemple avoir un groupe de novices et un groupe d'experts et chercher à comparer leur capacité d'apprentissage. On a donc une VI ou variable indépendante niveau d'expertise avec deux groupes indépendants, novices et experts. Les personnes du groupe novice ne feront pas partie du groupe des experts, et inversement, d'où le nom d'échantillon indépendant. Et la capacité d'apprentissage serait la variable dépendante, ou VD. Autre chose à savoir sur le test de Mann-Whitney, il faut avoir au moins 6 répondants et au maximum 20. Dans mon exemple ici, ma variable indépendante, ou VI, comprend deux groupes indépendants, un groupe en coopération et un groupe en compétition. Ils sont indépendants puisque les personnes sont chacune présentes dans un seul et même groupe. J'ai très peu de répondances qui justifie l'utilisation d'un test non paramétrique. Dans cette étude, je cherchais à comparer l'engagement des personnes envers leur entreprise en fonction du groupe. Autrement dit, je cherchais à savoir si le fait d'être placé dans une situation de coopération versus de compétition au travail avait des effets sur l'engagement envers l'entreprise. L'échelle comprenait trois types d'engagement. Affectif, c'est-à-dire l'attachement affectif d'une personne envers son organisation. Continu, c'est-à-dire les désavantages et avantages qu'on perçoit à l'idée de quitter son entreprise. Et normatif c'est-à-dire l'obligation qu'une personne ressent de rester dans l'organisation. Je reviendrai sur les dimensions sous-jacentes des échelles dans une autre vidéo. Pour réaliser le test de Man Whitney sur PSPP, il faut cliquer en haut à gauche sur Fichier, puis sur Nouveau, et enfin sur Syntaxe. Dans la fenêtre qui apparaît, on va rédiger une formule pour indiquer à PSPP qu'on veut utiliser le test de Mann-Whitney. Il faut écrire en majuscule par donc test non paramétrique test, au pluriel slash Mann-Whitney, aussi en majuscule égal notre variable dépendante je vais prendre par exemple la dimension normative de mon échelle d'engagement, c'est-à-dire l'obligation qu'une personne ressent de rester dans l'organisation. Donc c'est notre variable dépendante, VD. Il faut écrire le nom de la variable tel qu'il est écrit dans la partie affichage des variables. Qui est écrit ici. Revenons à la syntaxe. Ensuite, on ajoute un espace et on écrit by, B, Y en majuscule. Espace, condition, entre parenthèses, une et 2. Je rappelle à PSPP le codage de mes deux groupes pour ma variable indépendante que j'ai indiqué dans la partie affichage des variables. J'ai dit à PSPP que 1 correspondait au groupe en coopération et 2 au groupe en compétition. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la présentation de PSPP pour en savoir plus sur cette partie affichage des variables. Une fois qu'on a rédigé notre test, la variable dépendante et indépendante, il faut cliquer en haut sur exécuter. Puis sur tous. Dans la fenêtre qui apparaît, PSPP nous donne plusieurs informations. La plus importante se trouve dans le deuxième tableau, test statistique. C'est la valeur de P ici. Il faut qu'elle soit inférieure à 0.05 pour dire que la différence est significative. Ici, elle est égale à 0.011, donc c'est inférieur à 0.05 et c'est significatif. Le fait d'être dans le groupe en coopération versus en compétition influence le fait de vouloir rester dans cette entreprise. Dans le premier tableau, la partie rang moyen nous indique dans quel groupe les personnes se sentent plus engagées envers leur entreprise en ce qui concerne la norme. Donc je me sens obligé de rester. C'est le groupe en coopération, on est à 13,70 contre 7,30. Ça semblait évident à première vue. Mais c'est la valeur de P qui nous dit si cette différence est significative ou pas. Ici, c'est le cas. Pour rédiger les résultats au NormaPA, APA, j'aurai besoin des rangs moyens pour chaque groupe. Ici, 13,70 pour le groupe en coopération et 7,30 pour le groupe en compétition. J'aurai aussi besoin de la valeur de U, 18, ainsi que de la valeur de P. Vous trouverez un exemple de rédaction au NormaPA APA dans la description de la vidéo.